Paris Gagnant, émission de, de, de sport, sport et du, du Paris, sportif. Paris sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission dédiée au Paris sportif. Benoît Parieur Pro est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Damien Parieur aussi et il est pas contre être à l'affût de bons plans, hein Damien. Exactement. Hein Bonjour à tous. Alors, euh, un, il est un peu comme tout le monde en fait, hein. c'est ouais, ça. Euh, monde, ouais. Bon, il, il, de temps en temps, il va parler, et puis de temps en temps, Benoît, il va dire, c'est pas bien. C'est pas bien. Bouh. <rire> <rire> fessé. Ça va, je vois comme ça. <rire> suis pas il qui. le fait pas souvent. Si N'importe quoi. N'importe. Hein, pour quoi. qui vous allez me faire passer Allez, vas-y, enchaîne. <rire> allez, Paris gagnant l'émission. Rappelle le principe. C'est une émission qui vous éclaire, qui essaye de vous instruire et d'en faire tout sauf un jeu de hasard. Est-ce que j'ai bien résumé Exactement. Ça, ouais, ça va. Ok, mmh. bon, c'est bien. Allez, au programme cette semaine du rugby. Tout d'abord, on sort des test matchs et maintenant, pour ce qui est de l'Europe, eh bien, nous rentrons bientôt dans la phase 6 nations. Il sera question d'analyse et de paris long terme. Comment Benoît s'y prend sur cette compétition et comment il situe les équipes à cet instant Et euh, d'autant plus que le rugby et le PLT, c'est deux choses que tu aimes bien. Me PLT en général avec le rugby, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ensuite, on fera un tour sur, eh ben, on revient au ballon rond, hein, parce que, bah voilà, parce que le foot, à un moment donné, si on fait pas un, un point foot, ça va pas aller. Je pense que ça va rester. C'est le sport le, le plus misé, donc forcément. Mmh. Donc on ira faire un tour sur la Première League en Angleterre, alors nous verrons comment ça se travaille de la Première ligue. Alors c'est vrai que depuis le début on vous parle beaucoup de Ligue 1 mais on va aller voir un peu comment ça se passe de l'autre côté de la Manche, allez Paris gagnant l'émission, c'est parti Alors avant de débuter cette émission avec nos deux gros dossiers, on va faire un petit retour sur le prono que tu nous avais donné la semaine dernière Benoît, Et c'était du côté de la Jupiler League avec l'équipe de zelte Waregem. Je l'ai ouais, bien on va vous en plus de la de prendre l'accent. Euh... C'est vrai, vrai j'avais je... ouais, voilà, dit euh, par rapport au, au, au stade que Zulbar Eghem, après un, un match de Coupe d'Europe, ils ont du mal à, à enchaîner en, en championnat. Euh, alors c'est ce qui s'est passé ce week-end, ça n'a pas été forcément euh, aussi facile que ce que je pensais pour Bruges, ce qu'ils ont gagné juste 3, 3 à 2, mais euh, voilà, Jules t'a encore, encore perdu. Donc la série, euh, la série continue, euh, de toute façon là ils vont être éliminés de la Coupe d'Europe, donc on ne va plus pouvoir trop, <rire> faire, euh, trop, faire, <rire> trop faire attention. Mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est des petites choses comme ça euh, bah, que vous pouvez regarder au niveau des, des stats, comme euh, l'intervention de, de Valentin la, la semaine dernière, euh, toujours intéressant sur... Euh, par exemple, quand une équipe reçoit euh, au premier match d'ouverture d'une compétition officielle comme la Coupe du Monde, tout ça, les, les Coupes intercontinentales. -inter et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Valentin parce qu'il nous a fait encore une autre stat, on en parlera la, la semaine prochaine, euh, qui est aussi très, très, intéressant, très, très, très intéressante. Euh, donc voilà, oui, oui, il y a eu 3-2 pour, pour Bruges, mais euh, plus dans la douleur que, que ce que j'avais prévu. Après, on va me dire, euh, voilà, il n'y a que le résultat qui compte. Hein. C'est euh, toujours pareil dans les paris. Donc euh, même si vous faites une très bonne analyse, si elle ne passe pas, bon, euh, tout le monde vous tombera dessus, euh, comme d'habitude. Alors donc, les gens là, peuvent se bon. demander pourquoi on a été là-dessus sur la euh, Jupiter. Le... Pilarly, quoi, les... Bah, parce que j'avais cette info-là de, de, Jonathan Zenwin de, de mon club qui m'a fait remarquer la chose et je trouvais ça, je trouvais ça très intéressant et ça s'expliquait parce que jules ils ont pas euh, voilà ils ont pas doublé tous les postes en, en championnat euh, et euh, ben voilà donc quand ils enchaînent deux matchs dans la semaine c'est mm. plus compliqué généralement le deuxième match sach, sachant qu'ils s'étaient donné quand même à fond à Nice malgré qu'ils aient perdu 3-1 voilà ils avaient mis euh, ils avaient encore une chance de, de se qualifier donc ils l'ont joué à fond et voilà. c'est pas comme si on avait cherché à trouver des chouettes trucs sur la Ligue 1 et la Ligue 2 mais euh, bon bah oui parce qu'on trouvait rien en fait à jouer sur euh, sur ouais. la Ligue 1 donc on, on a cherché ailleurs et ouais et c'était même pas le Brest Sochaux euh, qui euh, <rire> c est c est passé ric-rac Ouais. C'est ça, ça, on peut en parler. On peut en parler. Ouais. Mais euh, 1-0 pour, pour Brest, carton rouge euh, au bout de 20 minutes ou 10 ouais. minutes, je ne sais plus. Euh, imaginaire, mm. et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'article, c'est la première fois que Brest n'invitait pas l'arbitre au restaurant. Mm. Vous l'avez vu ou pas Oui, oui, oui. Il y a ouais. eu communiqué aussi, donc ouais. du coup du, du, du, du, du, du ouais. restaurant. Ouais. Euh... chose rare, l'arbitre qui va avoir fait rien, qui lui dit je suis complètement perdu. <rire> <rire> oui, oui, ça c'est rire. Non, mais sérieux, énorme. vous hallucinez. Un arbitre <rire> qui dit ça à un entraîneur, ok, bon, arrête. Bah. J'ai besoin d'aide. tu m'aides <rire> On pourra faire un sujet arbitrage ouais. un jour, il y a de quoi dire je pense. Ah oui, il y a de la stat là. Oui. Allez, on, on arrête ce petit point de briefing. On enchaîne directement avec euh, le rugby. Alors, on sort d'une série de, de matchs test. Alors, si on regarde euh, la chose uniquement par l'angle 15 de France, euh, c'est pas fou glorieux. Alors, euh, par contre, on enlève notre casquette supporter, on se met en mode pari long terme, et on réfléchit un petit peu à ce tournoi à destination et de la manière dont on doit l'aborder en tant que parieur. Alors, euh, question simple, Benoît, à l'heure actuelle, est-ce que euh, l'essentiel le, du boulot, euh, du boulot, pardon mais est... on est dans une région de bulot aussi, mais oui, l'essentiel du bulot. Voilà. Continue. <rire> on va encore en prendre des trucs en commentaire. Voilà, c'est ça. <rire> Alors est-ce que le boulot est fait là C'est bon pour les PLT et le rugby, le tournoi destination Tu, tu veux dire est-ce que la prise d'infos ouais, est faite bon. Oui, ouais, généralement ça. On attend les, les derniers test match. Euh, ben voilà de, de, de, de la fin d'année quand, quand l'hémisphère sud euh, monte jouer les équipes de, de l'hémisphère nord. Nord, pardon. Donc on a un petit peu une, une meilleure vision de tout ça. Bon, malheureusement, quand on est français. Euh, que dire, si, je vais dire, je suis déçu, mais le mot est faible. il euh, y a un chantier pas possible chez nous en France. Est-ce que Novès va, va, va, garder son poste? Je, je sais pas ce que la porte, il va décider. Mais là, franchement. Ils sont euh... pas potes, hein. Euh... Non, non, mais franchement, j'étais. Euh... Ça, ça me fait mal au cœur, sérieux, de, de les voir jouer. Moi qui pensais là au Japon pour la Coupe du Monde, je crois que je vais attendre. <rire> attendre. Je vais attendre, je ne vais pas y aller. Je n'ai pas envie de me balader avec mon baillot bleu comme ça. Euh... Vu la poule qu'on a de... en plus, ou euh... ben, vu notre niveau de jeu, je pense qu'on finira troisième. Ouais. Voilà, on va se fera battre par l'Angleterre et l'Argentine, malheureusement, si on devait s'arrêter aujourd'hui. Mais ouais, déçu, déçu de... De... Mmh. de nos prestations. Je ne sais pas ce que tu en mmh. penses, toi Damien. Mais... Ouais, bah, déçu, euh, ouais, on s'ennuie ferme. Y a pas de jeu, on se fait peur, et c'est la plus mauvaise série depuis 1986. C'est ça. Donc, Donc euh, ça, je ça... retiens cette phrase on s'ennuie ferme. <rire> ouais, non mais, mais c'est vrai. vrai. Je sais pas le dernier match contre le Japon. Euh, euh, tu... J'ai adoré voir le Japon. Enfin, ouais. je voilà, bon, trouvais c'était euh, qu'ils étaient forts quoi. Mais, ouais. Non mais, mais non, plus, nous le Japon sympa. a gagné un capital sympathie après ouais. la dernière Coupe du Monde, et ouais, puis oui. là bon bah oui c'est clair enfin bon le Japon euh, ils sont pris quelques quelques branlés contre d'autres euh, d'autres équipes normalement du, du même niveau que nous donc ouais. on, on se pose la question non il y a, y a des enseignements à, à tirer euh, on va dire pas enfin, pour moi, je pense, bon, toujours hein, la, la Nouvelle-Zélande. Alors, la Nouvelle-Zélande, euh, comme toutes les, les équipes d'hémisphère sud, arrive rincée, mais ils arrivent ouais. quand même à, à battre tout le monde. Donc, euh, vous imaginez quand ils ont une préparation optimale pour la Coupe du Monde. Euh, mm -hmm. Je ne rappellerai pas le dernier de Nouvelle-Zélande-France euh, de la dernière Coupe ouais, du Monde. Ça, pique. ça fait mal, ça. Ouais. Euh, mais Il est loin le temps de la finale à Auckland. Ouais, c <rire> très, ça. très loin. C'est ça. C'est pas pour l'année prochaine. Hein, euh, donc. Hum. Euh, donc voilà, euh, on a la Nouvelle-Zélande, c'est sûr devant. Après, euh, si on doit faire un classement mondial, euh, moi je mettrais bien euh, l'Angleterre en deux, ouais. qui a quand même atomisé l'Australie euh, 30 à 6 et euh, mm. avec euh, mon joueur, euh, mon, mon joueur préféré, préféré c'est Itogé. Euh, voilà, en, en, en Angleterre, euh, donc vous comprenez un petit peu vers où euh, je, je vais aller pour, pour le Après, l'Écosse fait de belles choses. L'Écosse, euh, ont fait de belles elle choses. écrasé l'Australie quand même. L'Écosse ouais. a fait. Alors attention, l'Australie a eu un joueur ouais. 14. Hein. Un, un, pendant une bonne partie du match, donc ça, ouais, quand même. ça compense. Il y a... Ils sont moins bien un peu en ce moment aussi, l'Australie. Oui, puis ils sont surtout fatigués de revenir <rire> de, le, ouais. de, de, de leur championnat, eux, oui. alors que nous on est en plein dedans. Ouais. Donc ça, ça, ça joue. Euh, L'Afrique du Sud, c'est clairement. Oh, on n'a la... pas commencé à se servir des championnats comme argument. Quoi. Mais non, mais tu as, as, joué, as de, joué une ouais. saison et tu rincé, c'est ce qui est normal. Oui. Pour, pour, non, mais pour l'équipe les... euh, de France. Ah oui, pour l'équipe de France. <rire> bah non, nous on est en plein dedans. Donc, nous on, on joue en même temps. Doit, on doit être en forme. Quelque chose qui se confirme, c'est que. C'est très dans l'air du temps. C'est que l'Afrique du Sud, euh, l'Afrique du Sud, euh, bah, ça va être euh, voilà la troisième, euh, troisième nation du Sud euh, et l'Argentine pas forcément très très loin derrière, de, derrière eux. Euh, voilà un petit peu le, le classement pour l'hémisphère sud. L'hémisphère nord, voilà, c'est plus compliqué. Euh, J'imagine que, enfin, pour moi ce que j'ai vu, l'Angleterre, je les mets quand même devant. Mm. D'ailleurs, les ne s'y trompent pas. Et, et après, il y a, il euh, l'Irlande, c'est très costaud aussi. Ouais. J'aime bien cette équipe. d'Irlande bien. La côte est intéressante. L'Irlande et la cosme, et, et, et mais non, ils sont passés devant la France. Euh, pays a je pense aussi. Mmh. Donc euh, voilà, c'est. Euh... La cuillère en bois va-t-elle se partager entre la France et l'Italie mmh. On en, en le, est là, quoi. Le, le France-Italie du 23 février à 21h me fait peur. Ouais. <rire> c'est à partir de là où tu sauras <rire> où on va aller. Euh, dans ce temps, non, mine hein. de rien, euh, ça, ouais. ça, ça, ça te fait un peu, un peu flipper quand même. Euh, bon, après, euh, normalement, <rire> j'espère qu'on va pas d'Italie, mais bon. Euh, ouais, franchement, 6 euh, nations, euh, moi je mettrais bien un billet aujourd'hui sur. Sur l'Angleterre avec une finale Angleterre Irlande pour moi euh, dernier match de ces ouais. six nations dernière journée euh, voilà la, la finale en Angleterre donc pour moi avantage Angleterre euh, on va me dire et l'Écosse et l'Écosse ouais bah écoutez l'Écosse euh, l'Écosse il manque toujours un petit quelque chose je pense il manque encore quelque chose pour qu'ils fassent un, un bon coup c'est la régularité qui leur manque en fait ils peuvent ça. passer à côté d'un match c'est ça voilà. mais aujourd'hui euh, la, la cote pour que l'Écosse gagne le Six Nations est quand même belle autour de 10. ouais voilà, s'il y en a qui veulent un peu, un peu vibrer, ça change. Ouais, c'est quoi, que... quoi les, les côtes, là euh, Tu as l'Angleterre favorite autour d'un 80. Mm. Après, tu as l'Irlande mm. autour de 4. Euh, L'Écosse, Pays de Galles et France, euh, 9, dans cet ordre-là, on est 9, 10, 11, 12. Enfin, voilà, mm. des côtes comme ça. Non, même France à 20. J'en ai un hein à 20, moi. À 20, à France <rire> à 20, moi, tu vois. Et, euh, et même. Euh, et après, vous avez l'Italie, bon, la cote. 1500. Voilà, enfin, on va dire... <rire> 1500. C'est ouais, comme un. Euh... Ouais, un 19ème de première bah, ligue. Euh... L'Italie devrait faire 5 exploits. C'est ouais, comme si Stubb a gagné la Ligue des Champions. C'est pas possible. <rire> un peu plus. <rire> un peu plus, mais encore. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu. Ouais, ouais, sans, sans surprise, je ne peux pas aller contre, contre l'Angleterre. Euh, voilà, je, je trouve qu'ils sont, sont bons dans, dans toutes les lignes. Euh, toujours avec euh, Farel. Farel aux pénalités, ça reste toujours assez impressionnant. Euh, voilà, c'est pour moi c'est une équipe costaud. Après, j'espère que l'Écosse finira... Deuxième de, de ceci nation. nations, euh, bon, ça va être compliqué pour eux parce que je pense que ça va jouer avec l'Irlande. Et c'est un Irlande-Écosse euh, ouais. cette année, donc euh, bon, toujours avantage au, au pays qui reçoit. Là, les côtes ne vont pas, vont pas beaucoup changer d'ici le début du tournoi <rire> Non. Franchement, euh, donc, ça ne euh, sert à rien d'y aller maintenant et puis on peut attendre encore 15 jours à, avant le début du tournoi. Après, entre ça va pas beaucoup bouger ça va bouger un peu, c'est toujours pareil. Et quand tu as des côtes autour d'un 80, si ça détend euh, l'Angleterre mmh. autour, autour d'un 70, tu as perdu 10 points. quoi. Donc. Euh, voilà si autant autant la prendre maintenant à moins que euh, toute l'équipe d'angleterre soit décimée avec des blessures mais ce qui, qui m'étonnerait ce qui, ce qui donc euh, après voilà y a, moi je pense qu'on peut rentrer dans, dans le jeu euh, maintenant Très bien, dossier à suivre donc. Et s'il y a des évolutions, bah, tu nous dis. Oui, bah, bien tu, sûr, bien tu, sûr. Pas tu, tout si tout tu nous envoies un SMS. Tout tout euh, tout euh, après un pigeon là, pigeon voyageur. Après là, j'ai pas réinventé la roue, hein, D'accord. Euh, L'Angleterre, je ne vais pas vous dire. Je pense que l'Ecosse, ça, ça peut être sympa, mais voilà, ils, ont, euh, ils reçoivent l'Angleterre. C'est un Écosse-Angleterre, mais ils vont en Irlande. Ça, ça va être serré suivant le, suivant le, le, le, le tableau. Mais vu que c'est Angleterre-Irlande, dernier match, je pense que voilà, l'Angleterre gagnera là et, et fera, et gagnera le, le tour de destination à ce moment-là. On est en Angleterre, on reste en Angleterre, on passe à notre deuxième dossier de la semaine, la première ligue. Alors, euh, première fois que nous en parlons dans Paris gagnant, euh, le, le MAG, Paris gagnant, le MAG, j'allais me gourer encore. Oh là là, j'allais me drôle. faire taper ouais. sur les doigts. Et euh, donc, euh, bah, là, il y a plein de spécificités complètement différentes par rapport à d'autres championnats que nous connaissons bien. Déjà, ici, il y a quand même six équipes qui sont en mesure de faire des bonnes choses. C'est ça. Bah, ça, ça change ça. beaucoup, on imagine. Mmh. Si on se place toujours dans une optique PLT, hein. oui, oui, oui bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, oui c'est un, c'est un, c'est un petit peu plus serré normalement en début de saison. Il y a plusieurs équipes. Bon bah là, le trou est fait. Hein, mais... ouais. Le trou est fait. On pourra en parler. Mais oui oui, en Angleterre, on, on avait tendance à dire le Big Four. C'est le Big 6. Mais non, c'est un, voilà, mm -hmm. un peu le Big 6. Euh, mais euh, ouais, très intéressant comme championnat parce qu'il y a une belle lutte normalement en haut du classement, même si ouais. cette année il y a une équipe qui a pris les devants. Ouais, après, c'est aussi. Euh, bah, les grosses équipes sont toutes présentes aussi parce que les saisons précédentes, euh, Manchester pouvait taper la 8e ou la 9e place, Arsenal aussi. Là, ils sont les 6 meilleurs sont les 6 premiers. Donc euh, voilà. Ça change, on voit que les grosses équipes sont présentes. Ouais. Euh, C'est un championnat sur lequel vous vous amusez assez régulièrement à tenter des choses alors moi déjà, les paris sportifs, je ne prends pas ça comme un amusement. Okay. <rire> comment, comment je me fais bâcher Non, non, mais. Euh, je sens que. S'amuser. La, la fin de cette émission va être froide. Non, c'est décrété. Je, mais non, je prends mais, mes distances, Benoît. Non, mais c'est mon rôle là. Après, Damien, oui, non, je vais te dire toi plus pour ça. Mais, <rire> mais euh, non, non, c'est. Euh, c'est pas ça, c'est pas C'est comme si je trouve rien à, à jouer ailleurs. Après, je vais voir dans d'autres championnats. Donc, comme euh, voilà oui. le championnat belge autre jour. Comme je dis, je ne me force pas à. À jouer quelque chose si, si, si je le sens pas. Euh, donc, ça m'arrive ouais, d'aller voir un petit peu ce qui se passe en, en Angleterre, forcément. Donc, là, on a été un petit peu analysé cette, cette journée. En fait. Alors, la prochaine journée Mmh. celle de ce week-end, hein. celle qu'il y a eu en milieu de semaine, parce qu'il faut oui. rappeler aux gens qu'on est de mercredi, qu'on est enregistré le mercredi et qu'on vous la met donc sur le la vendredi. chaîne YouTube de Benoît Parier gagnant, on vous la met le vendredi. Et ça. du coup, on va s'intéresser à ce qui va venir euh, ce week-end. Ce week-end, c'est ça. Alors, messieurs, quels sont vos. Euh, bon, on commence avec toi, Damien. Ouais. Ça euh... va. Ça va. Ça va. Ça va. <rire> ça ça va. Ouais. <rire> non. Bah, moi, j'ai vraiment eu du mal à trouver quelque chose cette semaine, en fait. Euh... À vrai dire, au départ, je ne voulais pas parler du tout. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser un peu plus sur Arsenal-Manchester. Manchester, parce que ça, euh, Manchester United. Ouais, Manchester United, pardon. Et puis, euh, regarder un peu euh, ce qu'il y avait autour. Et puis, euh, je me suis aperçu, parce que c'est un truc que je fais beaucoup en Première League, et ça m'a réussi pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de buts et que les deux équipes marquent. Euh, ça, ça marche pas mal. Alors, je me suis attardé un petit peu. Euh, je me suis aperçu que Manchester United, de cette saison, a marqué à chaque fois à l'extérieur, que ce soit en Ligue des Champions ou en, ou en championnat. Et euh, Arsenal, euh, voilà, euh, même si elle prend, euh, elle prend quand même euh, beaucoup, beaucoup de buts, hein, elle a pris quand même sur ses derniers matchs. Euh, euh, elle a pris trois buts contre Manchester City, elle en a pris un contre Swansea, contre Norwich. Et on euh, en a pris deux contre Averton, sachant que c'est pas forcément des gros clubs. Swansea euh, Swansea -Swan -Swan <rire> <rire> Tu nous as filé un bug. Vas-y, tu arrivé à le dire. Swansea Swan Swan Ouais, ouais, ouais, ouais. Jean-Michel euh, Jean Fastoche. quoi. Jean-Michel LV2 anglais. C'est ça. Trop la classe. Ouais, donc euh, voilà. Euh, voilà. C'est euh, deux. Ils ont. Qu'est-ce que deux buts à domicile euh, mais par contre, euh, à l'extérieur, c'est 8 buts marqués par Manchester United. Il a combien ce pari là C'est quoi la cote de ce but, euh, Donc, but de Manchester à l'extérieur C'est une cote assez faible, c'est une cote à 1,20. Mais euh, moi je pensais que les deux équipes euh, pouvaient. Euh, moi je pense plutôt sur euh, les deux équipes vont marquer une cote à 1,60. Benoît Oui. Est-ce que tu. tu... Qu'est-ce qu'on t'en pense euh, c'est bien, c'est mal, c'est mal. Non, mais je ne joue pas sur les paris annexes. Euh, les équipes marquent, c'est un pari annexe, donc je n'ai pas forcément à, à juger le, le pari. Mais euh, ce que je remarque, c'est que euh, Arsenal chez eux... Enfin, euh, ça, c'est un match que je regarde moi personnellement à la télé. Après, Damien il n'a pas, pas joué sur le 1-2 ou la double chance ou Draenovet. Donc, c'est bien parce que je franchement, ça peut aller, je pense, dans, dans tous les sens. Euh, voilà, après, Arsenal voilà, n'a pas perdu cette année chez eux. Ils ont quand même marqué à domicile une quinzaine de buts. Euh, Manchester United à l'extérieur, on a marqué euh, 7. Mmh. Donc euh, les deux équipes marquent, euh, ouais, why not Pourquoi pas Après, je te dis là, pour analyser que les deux équipes marquent, pour moi, c'est toujours un peu plus complexe. Et, euh, à, voilà, parce qu'il faut vraiment s'imaginer les choses, c'est le scénario du, du match. Ouais, ça euh, peut être un match fermé, comme ça peut être un match très donc, ouvert. Euh, donc ça veut dire que tu vois peut-être du 1-1, quelque chose mmh. comme ça. Donc 2-1-1-2, enfin. Donc voilà, bah écoute, euh, euh, pourquoi pas. Hein Arsenal, ça, ça marque beaucoup à, à la maison euh, et Manchester United, ça marque comme tu as dit euh, mm. aussi euh, généralement tous les matchs à l'extérieur. Donc euh, ça peut, voilà, un cote à 1,60 tu m'as dit. Oui c'est ça. Donc euh, à chacun de voir si s'il veut, si veut se placer là-dessus en fait. Et toi, Benoît, tu as quelque chose euh, à nous enseigner ouais, Moi, je suis allé voir. C'est une équipe qui me déçoit hein, de, depuis le début de l'année, c'est Everton. Euh, Everton, qui est généralement le 7 de, de première ligue. Hein, ça, ça fait plusieurs années que, que c'est comme ça ils naviguent entre 6 et 7. Euh, là, en ce moment, Everton, euh, bon, il voilà, y, y a eu un, un changement d'entraîneur de, euh, ils, ils avaient aussi pas mal de, de blessés. Alors à domicile Everton, alors c'est le match euh, Everton contre Huddersfield. Huddersfield c'est un, un promu. Euh, Everton à la maison, c'est trois victoires, trois défaites, sachant que les, les défaites, c'est contre des, des gros. Euh, et Huddersfield à, à l'extérieur, c'est une victoire, une défaite euh, et euh, non, une victoire, un match nul et quatre défaites euh, avec seulement trois buts marqués. Et Everton à la maison, 8 buts marqués. Donc dans le scénario du match. Je vois pas, euh, je vois pas Everton perdre le match. Enfin aujourd'hui, peuvent plus de toute façon se, se, se permettre de de, de de laisser comme ça, euh, au moins pas prendre un point. Euh, J'irai pas forcément encore sur euh, sur la victoire sèche parce que j'aime pas ça et puis ils sont encore un peu en convalescence. Euh, donc il euh, y a Bolassi qui va leur faire beaucoup de bien. C'est un Congolais qui s'est fait fracturer la, la jambe par Martial l'année dernière. C'est un super joueur, technicien et tout. Il, je pense qu'il est revenu à l'entraînement. Il, il, il va encore euh, manquer 2-3 matchs avant qu'il revienne. Mais quand il va revenir, à Everton, pour moi, ce sera l'équipe de la seconde partie de saison. Euh, je pense qu'ils vont, euh, vont remonter au classement. Donc voilà, ce que je vous donne là, c'est bon à, à noter pour, pour les matchs futurs. Quand Bonassi va revenir, ça va tout changer. Euh, donc, euh, moi, je partais sur Everton, drone no Bet. Une cote autour de 1,35. Voilà. Euh, J'ai du mal à les voir perdre ce match-là contre Huddersfield. Euh, au minimum, pour moi, ils feront, euh, ils feront match nul. Et je les vois quand même gagner ce, gagner ce match. Euh, voilà. Donc, Everton, il hein, y a, a Roune qui joue, qui joue là-bas, par exemple. Un même, nul même, même ou si un il... nul remboursé. Non, Reno Bet. Ah, okay. C'est-à-dire euh, la victoire et match nul, ouais. match nul remboursé que vous pouvez recombiner avec. Euh, avec autre chose, hein, si, si vous, vous avez aussi le, euh, une, une vue sur un autre match. Et dernière petite analyse, mais ça c'est juste pour, euh, voilà, juste pour vous dire ce que j'avais repéré. Il y a un West, Brom, West Bromwich, ah, Crystal, oui. Palace. Ah, oui. Crystal Palace. Crystal euh, Palace à l'extérieur cette année, zéro but marqué, 13 encaissés. Euh, nul si défaites, donc on peut pas dire que voilà ce soit des foudres de guerre. C'est le FC Metz euh, de loutre manche il y a, non, en fait. Il y, a Sako, il y a Sako qui joue, qui joue là-bas. Euh, ouais. je vais vous donner alors une équipe encore pire que que l'FC Metz en, en Europe. Euh, ça se passe en Italie et, ça se passe en ouais. Italie et euh je choisis du teasing si tu veux tout me casser tu, tu me dis et, euh, et West Bromwich voilà pareil West... Ouais, Mais ouais. Il quoi. Ouais. Il ouais. est West est est il a... ouais. West Bromwich en match nul remboursé c'est c'est autour de 1.65 1.70. Je trouvais que c'était pas, pas mal, c'est pas des foudres de guerre, à hein, West Bromwich, mais Crystal Palace, voilà, ça a vraiment du, du mal à l'extérieur. Alors toutes ces a une fin, ils vont peut-être euh, en gagner un cette année. Mais euh, là j'avais aussi du mal à voir West Bromwich perdre ce, ce match-là. Voilà, mais je resterai plutôt sur, sur Everton. Je, je vous donnais juste mon, voilà, mon petit point de vue sur l'autre, parce que Crystal Palace, c'est zéro but marqué à l'extérieur en ce match, ça, ça pique un peu quand même. On est d'accord. Merci Benoît. Je voulais voilà. revenir avec vous sur deux choses. Euh, déjà sur euh, bah, le, le pari euh, facile, entre guillemets, c'est de savoir qui va être champion euh, ah oui. de, de Première mmh. Ligue. Alors euh, pour l'instant, là, à l'heure actuelle, en ce moment, mmh. on a un Man City à 1 0, Ouais voilà. Et de l'autre côté, on a un Man United à 11. Bon, mmh. pourquoi il y a autant d'écart Ça ne paraît, paraît pas cuit. Pas, euh, ok, Man City n'est pas perdu mmh. depuis le début de l'année, la, mais bon, de là, à avoir des côtes aussi ridicules. Euh, moi je pense surtout qu'on voit à l'heure actuelle, on se dit qu'il y a eu un recrutement qui a été très bon, euh, pour l'instant on n'a pas vu… Euh, Est-ce un... que le retour de la hype sur Guardiola est de retour Peut-être, enfin, ils sont... en tout cas on sent l'équipe de Manchester City avec la patte de Guardiola quand elle joue, moi je me dis euh, tout va dépendre de leur campagne de Ligue des Champions en fait, Si euh, ils passent euh, ou s'ils vont loin, ils vont sûrement gaspiller de l'énergie, sûrement perdre des points en championnat, ou ils vont se faire éliminer, ce que je pense aussi parce que j'ai du mal à croire à Manchester City en Ligue des Champions, même si ils ont une belle équipe, donc euh, franchement c'est peut-être trop tôt pour le dire, après il va falloir que Manchester United soit un peu plus régulier, et, et voilà, je pense que c'est ça. Juste, moi, je vais juste parler d'un point de vue technique euh, par rapport aux bookmakers. Il euh, y a des codes de début de saison de qui va être champion cette année. C'était Manchester City qui était favori. Je crois que Manchester United devait être deuxième ou troisième. Donc forcément, il euh, y, y a toujours une. Ils sont obligés de se baser sur ces codes-là. Les bookmakers, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est écrasée comme ça à 0,5 parce qu'ils étaient déjà bien favoris. Je crois à 2, 25 quelque chose comme ça ou mmh. 2,5. Aujourd'hui, ils ont 5 points d'avance, un match en retard, ils peuvent en avoir 8 bon, euh, on, voit ce que, par exemple, ce que, ce qu'a fait en Espagne Barcelone l'année dernière une remontada sur, sur le c'est toujours à un point à la fin, alors qu'en milieu de saison, je sais pas, il y a eu 8, 9, 9 ou 10 points d'écart. Mmh. Euh, voilà, la value elle est clairement pas aujourd'hui sur Manchester City et c'est mais c'est pas pour ça que j'irai mettre un pied sur Manchester United non plus euh, voilà parce ouais. que je trouve les cartes trop grands et Manchester City vu l'effectif je les vois pas s'écrouler mais techniquement c'est parce que les bookmakers tout au long de la saison ils regardent les cotes du début de saison par rapport à, au, au PLT et, et voilà c'est pour ça qu'elle est vraiment aussi basse que ça aujourd'hui le, le 1 1,05 pour Manchester City Dernière chose, Manchester City, invaincu en première ligue. Piège à con, oui ou non <rire> <rire> Sachant que le oui est à 9,50. <rire> oh Piège à oh bah tu peux toujours perdre le derby Manchester United. Invaincu un à 9,50 Ouais, ouais j'irai pas. Non. Autant PSG en France, j'avais ouais. mis un billet à 12. Euh, une cote ouais. de 12 cette année ne perd pas. Euh, autant, en... bah, comme on a dit, il y a six équipes qui ouais. sont pas mal quand même en Angleterre. Tu peux non. prendre un bouillon à Chelsea. Tu peux pas Par contre, tu peux aller à Chelsea et pas réussir à marquer. Ouais, et... je... ouais. Non, non, faut... un vaincu. Il y a trop d'impondérables. Ouais, voilà. je, je les vois au moins perdre un match cette année. Ouais, moi aussi, c'est clair. Eh bien, merci messieurs. Voilà. Je crois qu'on va clore cette partie première ligue et on va presque clore l'émission. Euh, on va profiter de quelques instants. On a une minute. Benoît, tu as sorti récemment trois vidéos sur ta page YouTube, dont une sur euh, la question du changement d'entraîneur. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend euh, En fait, le choc psychologique, on appelle ça le choc psychologique, je pensais que. Euh, alors j'invente rien, c'était un article de, de l'équipe, mais je l'ai synthétisé. Et voilà pour ceux qui ont pas l'équipe, qui ont pas vu. Euh, moi, je pensais euh, vraiment qu'il y avait plus de, de, de victoires quand, quand l'entraîneur changeait tout de suite au premier match. Ouais. Et vu les chiffres, non. Donc, je vous inviterai à aller voir la, la vidéo. Et là, il y a un, un cas d'école ce week-end. Il y a Gattuso. <rire> qui arrive, le pitbull, il va entraîner Milan, euh, premier match à Benevento, Benevento 14 matchs, 14 défaites, euh, c'est pire que Arles-Avignon hein, à l'époque, ouais. pour ceux qui connaissent, c'est un truc de fou. Euh, alors la cote est à 1,40 de Milan, est-ce que euh, la série va continuer pour Benevento euh, avec une 15e défaite, ou Milan va peut-être lâcher un, le premier point à Benevento Là, franchement, j'ai n'ai pas assez analysé ça, mais euh, bon, voilà. Euh, j'aurais pas vu la, la statistique euh, du choc psychologique. Euh, je pense que j'aurais pris du, du 1,40 pour Milan. Ça m'a un petit peu refroidi. Après, Benevento, wow. c'est sûr que c'est faible. Touzo okay, va rentrer, va mettre deux tacles. <rire> deux baffes. Comme moi, c'est plus belles voilà, <rire> années. Euh, voilà, mais en tout cas, voilà, ça, c'est un cas d'école. C'est intéressant à, à, à suivre euh, ce, ce week-end. Et puis, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Vous allez apprendre quelques, quelques petites choses. Et euh, Il y a alors... un apple juve hein, à regarder à la télé Oh là là oui oh, bon. Et puis vendredi ce vendredi euh... Oh là, il là, y a quelque chose à regarder, on va tous être stressés devant notre poste et ce sera le sujet de notre prochaine émission Ah oui, là, ah, je vois prochaine. ce que tu veux dire, un, de tirage au euh, sort. C'est ça, on va vous faire une spéciale Coupe du Monde alors, puisque le tirage a lieu ce vendredi au Kremlin à Moscou et là, on, on, on, on va y être, ça y est, on va pouvoir commencer à se projeter sérieusement, on va pouvoir faire des petits tableaux, des petites croix, des petits machins, mmh. qui sera premier, qui sera deuxième. Sur qui on peut tomber huitième. 8e C'est ça, ça. ça, les croisements. Oh non, l'Allemagne en demi, non, euh, non. <rire> Bref, ben voilà, ça va être une émission Même un peu chose. comme ça la semaine prochaine. On va se projeter sur la Coupe du Monde. Et puis, euh, ben, en attendant, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Des commentaires. Si, des voilà. commentaires. C'est important. Bien sûr. Et voilà. puis, euh, voilà, vous... Des, des, des critiques bonnes ou mauvaises enfin allez-y de toute façon euh, voilà pas pas, pas, pas pas de choses injurieuses mais euh, le gars euh, qui tend le bâton pour se faire non, bah non ouais, mais non mais ça ça fait avancer ça fait ouais, avancer c'est toujours pareil il n'y a, a pas de problème euh, cette émission c'est aussi la, la vôtre donc euh, n'hésitez pas à, à mm. commenter partager voilà c'est euh, c'est moi c'est c'est ma passion c'est notre passion euh, donc il euh, n'y a, a pas de souci là-dessus bien merci à vous messieurs on se donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour une spéciale coupe du monde merci à tous à très bientôt salut Les gagnantes émissions de sport, du sport et du, du Paris sportif. Paris